Donc, Les élèves de CE1 ont acquis euh, la lecture au CP et ils savent euh, normalement lire des textes de plus en plus longs et de manière de plus en plus fluide. Donc ils peuvent normalement en CE1 comprendre des textes simples et je serai amenée en tant que professeur des écoles à les faire travailler donc, sur des textes plus compliqués au niveau de la compréhension de texte. Compréhension du texte. Mmh. Alors, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres compétences Vous avez parlé du déchiffrage, vous avez parlé du fait qu'ils allaient euh, justement partir de leur conscience phonologique, peut-être, hein, pour essayer de déchiffrer et de lire des mots. Est-ce qu'il y a un élément important qui vous paraît aider un enfant en termes de lecture et en termes de compréhension aussi un élément qui, je dirais, fait partie de ses connaissances. Hein. Vous les avez mis après dans plusieurs situations, vous leur avez fait les exercices, etc., etc. Mais avant de faire les exercices, cette analyse va leur permettre de justement ne plus se tromper eux. Mm -hmm. D'accord. Donc reprendre chaque élève et donc noter, institutionnaliser l'erreur en fait, qui a été faite. C'est une conversation de salle des maîtres. Sauf que les personnes qui sont en face de vous, là, ne vont pas vous dire, mais je vais te prendre ton idée. Et puis, elles ne vont pas vous dire, c'est une excellente idée, parce que justement, ce n'est pas là qu'elles vont vous le dire, elles vont vous le dire dans la note. D'accord Voilà. Alors, ce que, ce que vous avez proposé pour, comme tâche, c'était plus clair de euh, mm -hmm. savoir où est-ce que vous alliez les conduire. Voilà. Mm -hmm. Peut-être que vous êtes meilleur en français qu'en mathématiques Non. Si vous avez choisi techno, c'est que… Non, j'adore les maths, mais le fait là, de se remettre, euh, grâce à Fort Prof, hein, euh, en, au français, je, ça m'a vraiment donné envie de, de relire, de, ça m'a vraiment euh, oui, euh, réactivé, on va dire, euh, le français, l'émotion du français. Et... Euh, est-ce que vous avez d'autres questions Alors, j'ai juste une petite question, c'est vraiment, est-ce que, du coup, j'étais, par rapport à mon... À mon introduction, on va dire du sujet, est-ce que j'étais trop longue Est-ce que j'étais pas du tout euh... Est-ce que ah j'en dis trop Ah non, j'en je... ai pas, j'en ai pas parlé parce que c'était tout à fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que vous présentez le sujet, vous faites la référence euh, au socle, vous euh, euh, utilisez après l'analyse des documents pour euh, montrer en quoi vous allez vous en servir, puisque c'est ce que vous avez fait. Enfin, moi, ça me, ah, ça m'allait, ça m'allait, ça m'allait. Okay. J'ai noté tout. Je, je pense que vous avez contextualisé, vous avez euh, su donner la période, vous avez dit que ça, euh, ce qu'il y avait d'intéressant dans les documents, quoi, justement, ils pouvaient être mobilisés sur le thème. Bon, voilà. Et vous avez bien repris les termes. Euh, vous avez dit, on est sur une séance de remédiation. Euh, Est-ce que. Vous